Crédit Agricole présente Le débit différé Avec votre carte de paiement Envie d'un week-end à l'étranger Les courses du quotidien à payer Une nouvelle étape dans votre vie Ou une panne de voiture Le débit différé, pour vous, c'est plus de tranquillité Vous gérez facilement et sans stress vos dépenses par carte Qu'elles soient prévues ou imprévues Disponible sur vos cartes de paiement le débit différé vous apporte plus de flexibilité et de liberté. Le débit différé, pour vous, c'est plus simple au quotidien. Que vous utilisiez votre carte, en magasin ou sur Internet. Toutes vos dépenses par carte sont regroupées et prélevées en une seule fois chaque mois à une date régulière, sans intérêt ni mensualité. Seuls vos retraits d'espèces sont débités immédiatement. Avec le débit différé, pour vous, tout est sous contrôle. Vous suivez vos dépenses par carte à tout instant, sur votre espace Crédit Agricole en ligne ou directement depuis votre smartphone avec l'application Ma Banque. Le débit différé vous permet de suivre facilement votre budget mensuel. Grâce au débit différé, vous êtes plus zen, jour après jour. Vous souhaitez passer au débit différé Contactez dès maintenant votre conseiller.